ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Comme vous avez pu le constater, encore une fois, le Paris Saint-Germain repart en Ligue des Champions sans la victoire. Vous avez pu le voir cette année. Encore une fois, le Paris Saint-Germain nous déçoit en Ligue des Champions. Et comme vous avez pu le voir, on entend encore tous les jours des nouveaux dossiers au niveau du Paris Saint-Germain qui sont extra sportifs. On aurait dit que là-bas, c'est la télé-réalité. Hein on parle d'une équipe de foot et tous les jours, il y a des nouveaux dossiers. Ouais, l'autre, il est parti dormir là-bas. Ouais, l'autre, il est parti manger du mafé. Ouais, l'autre, il est parti manger au grec. Ouais, l'autre, il est parti à la chicha. Ouais, l'autre, il est parti au bois de boulogne. On est fatigué. Hein Qu'est-ce qu'on a vu ce soir Une équipe du Paris Saint-Germain complètement disloquée. Et en, en plus de ça, vous connaissez les arbitres. Ils sont contre le Paris Saint-Germain. Combien de cartons rouges auraient dû être sifflés ce soir Le petit Enzo, là, il a blessé combien de joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui Il a blessé Verratti, il a blessé Mbappé, il a blessé Neymar. Il blesse tout le monde Hein Un boucher comme ça Alors là, là, franchement, je suis complètement, euh, littéralement déçu euh, par le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, vous avez pu le voir, il répond euh, positivement sur le terrain. Vous avez vu toutes les polémiques. Euh, Qui a euh, euh, envers lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait quand il y a le penalty Il prend ses responsabilités, il met le but au fond. Donc, vous avez beau parler, faire du blablabla, bla bla, tout ce qu'on a pu voir aussi aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain, lorsque t'enlèves Léo, Lionel, Messi, on est complètement paralysé. On a fait 0-0 contre Reims parce que Messi n'était pas là. Un partout contre Benfica. Benfica. Hein on était censé se qualifier ce soir Et voilà, Erling Haaland, euh, officiellement qualifié euh, pour les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain va devoir aller jouer sa huitième sa, sa, sa de finale à Maccabi. Voilà, on doit aller à Maccabi pour aller se qualifier. Ou bien c'est Maccabi qui vient, j'en sais rien. Bon là, en tout cas, on a pu voir que là, il y a plein de joueurs qui sont encore blessés ou bien suspendus pour la réception de l'Olympique de Marseille. Donc eux, ils vont venir, ils vont faire les malins, ils vont faire les bambins. Ils vont venir, ils vont jouer à fond. Alors que nous, on est complètement diminués. Hein Non mais franchement, je suis complètement fatigué là. J'en ai marre. Là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Tu penses que nous, on va aller loin en Ligue des Champions J'espère. Tu connais. Je vais toujours soutenir le Paris Saint-Germain. Combien de fois vous m'avez vous, vous vu pleurer pour la Ligue des Champions Combien de fois Combien de fois vous m'avez vu pleurer chaque année, tout le temps, je suis fatigué, je suis fatigué. On ne peut pas voir des matchs masterclass un petit peu. Ça y est, vous êtes allé en finale en 2000, pendant, le, pendant le Covid, c'est terminé quoi. C'est fini. Oups, on oublie tout. Ouh, ouh, ouh. Voilà, c'était parce qu'il y avait la pandémie, voilà. Mais maintenant, c'est fini. Hein Donc Kiki Mbappé, Mbappé, il veut partir. C'est légitime, bien sûr. Vous pensez que lui, il a le temps Hein Vous pensez qu'il a le temps de se faire maltraiter Champion du monde Champion du monde Hein à 20 ans Vous êtes ce vous voulu parler de... Ouais non, il a la grosse tête Ferme ta bouche Tu mets les buts qu'il met Tu joues dans des stades, il n'y a pas de public T'es là, tu parles Tu fais des five Lui, il joue devant des stades Il est suivi par le monde entier Les James il vient, il lui serre la main et vous, vous venez, ouais, il a pris la grosse tête, euh, il est détestable. Tu fermes ta bouche, tu la fermes, tu fermes ta bouche. À la fin, c'est le joueur qui a raison. Mbapp a raison, à tous les points. Mais bon, on a pu voir aussi que le roi Neymar, franchement, c'est vraiment trop un grand joueur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau sur le terrain <rire>